Ouais. Français, Française, irradiés, non-irradiés. Euh, je vous annonce que les films du crime du châtiment, que le groupe oser le socialique, et que le Gage, groupe anarchiste juif expérimental, appellent à la candidature unitaire d'Annie Thébaud-Monny. Voilà. Qui n'a pas... Qui ne présente pas sa candidature. Mais en tant que citoyen, je pense que qu'Annie thébaud Moni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 bon, c'est pas possible. Ok, c'est wow. bon, okay.